Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour louer le nom du Seigneur. Nous sommes venus pour louer son, louer son beau, louer son beau, non avec moi, louer son beau, Nous sommes venus chanter son nom. Nous sommes venus chanter son nom. Nous sommes venus chanter le nom du Seigneur. Nous sommes venus chanter. Oui, dans nos glaiveurs. Oh, au oh, nom du Seigneur. Dans nos glaiveurs. Je suis L'âme du pécheur Jamais il ne laisse le seul sang que Oh, loué, Alléluia Oh, louer l'éternel bon De tous les pays Sur la face de la terre Le Seigneur attire la gloire de son nom Alléluia hommes et des femmes, autrefois révoltés, Oui, mais qu'aujourd'hui implorent son pas. Oh, loué les terres, Alléluia. Oh, loué, Alléluia, car il est mort. Pourtant des merveilles, pourtant des faveurs, pour avoir donné son sang sur le calmes Alléluia pour avoir les l'âme de la mort, pour avoir brisé des forces de l'homme. Oh loué, alléluia, oh loué, alléluia, car ah, il est mort, il a eu pitié de l'âme en guissant, en ouvrant la source au milieu de Dieu. Alléluia, délivre-les, et l'homme chant s'énorme Lui donnant la vie pour l'éternité Oh, loué, Alléluia, car il est Loué éternel, car il est bon Oui, quand le célèbre dans l'assemblée, Au milieu des d'un Oh, Alléluia Tout le monde de tout l'univers lui chante sa gloire pour ses combats. Oh, Loué Alléluia Oh, Loué Alléluia Car est bon sainte délivrance pour tous ses aînés alléluia. Manifestant de tout sa puissance Alléluia Pendant que le monde ignore A venir L'épouse l'attend Rempli d'assures Oh loué Alléluia Oh loué Alléluia Louange à l'agneau Alléluia et à la alléluia nous ha à la lou alléluia béni à Jésus et nous ha béni ta Jésus alléluia béni à Jésus alléluia Jésus, Alléluia, puissance à Jésus, Alléluia, puissance à Jésus, Alléluia, puissance à Jésus, Alléluia, puissance à Jésus. Ozana in Ozana Ozana Hosanna in Hosanna in the highest! Bine lai Azalizabe, Hosanna! Hosanna in the Hosanna Hosanna Aza ni Zambi, Toumisayé, Oza, Oza, Oza, Alléluia, Oza, Alléluia, Oza, Alléluia, Oza, Alléluia, Oza, Alléluia. Comment ne pas te louer, eh, hey, hey, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Oh, comment, comment ne pas te louer, Jésus? Mon Dieu, ne pas te louer, Jésus? Mon sauveur, Comment ne pas te louer? Comment, comment ne pas te louer, Jésus mon roi, ne pas te louer, Jésus mon sauveur, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je pense à nos enfants, Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer, Jésus Comment ne pas te louer Seigneur, Seigneur Jésus comment, comment ne pas te louer, Jésus Mon roi, te louer, Jésus Mon sauveur, comment ne pas te louer Je regarde à mon pasteur, Seigneur Jésus. Je te dis merci, pour mon sauveur. Comment ne pas te louer Seigneur Jésus, comment comment ne pas te louer oh, Jésus, mon roi, te louer, Jésus, mon sauveur. Seigneur, oh comment, comment pas ne pas te louer, Oh, Jésus, mon oh, roi, oh, Jésus, mon sauveur, comment ne faire encore, Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts, il est puissant pour ceux, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des miracles, des prodigeux, oh Dieu va faire encore, oui, Dieu va faire encore. suscite les morts, il est puissant pour ceux qui ne changent pas. Dieu m'a fait des miracles, des miracles, des prodiges. Jésus oh, dit seulement un beau. Jésus dit seulement un mot. Jésus dit seulement un mot. Jésus, dis Toutes choses par sa parole puissante plus efficace qu'une, à un, deux, tranchant dis seulement Seigneur, oh oui, Seigneur Je sais, oh, disse-moi, Jésus, dit moi oh Jésus, dit moi oh Jésus, Jésus dit seulement un mot, Alléluia, il, il soutient toutes choses, dans sa parole puissante, qui s'efflige à ceux qui n'ont pas de tranchant. dis dit seulement, Seigneur un mot, Seigneur un vous, je serai béni. Oh, c'est la vérité, Seigneur Jésus, quand tu dis un mot. Quand tu dis un mot, la chose arrive. Quand tu ordonnes la chose, arrive réellement, Seigneur. Oh, quand tu descends, tout s'arrête, mon sauveur. L'atmosphère change, mon Dieu, mon roi. Tu parles à ton peuple. Oh, il y a un transfert entre Dieu et sa création, mon sauveur. Gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que ce matin, tu es descendu. Tu es là en train de parler, tu touches les cœurs, tu réveilles, tu secoues, tu délivres, tu libères, tu guéris, tu transformes, tu remplis, tu changes la situation. Jésus-Christ mon roi, comment ne pas te louer, comment ne pas te remercier. Quand Dieu descend, tout s'arrête. L'atmosphère change. Oh Jésus-Christ mon roi, comment ne pas louer ton saint nom? Comment ne pas t'exalter, mon Dieu Oh, il n'y a point de Dieu semblable à toi, mon Sauveur. Seigneur, souviens-toi de nous. Oh oui, Jésus, quand Dieu descend, les paralytiques s'élèvent et courent comme des biches dans une étable. Oh, les stériles enfantes, Jésus-Christ, mon Roi, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, nous te voulons dans nos vies, Jésus-Christ, mon roi. Nous te désirons au plus profond de nous, Seigneur. Oh, le monde n'a aucun pouvoir sur nous, Seigneur. C'est toi seul qui a le contrôle. C'est toi seul qui domine sous toutes choses. Seigneur, viens. Seigneur, descends. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta grandeur. Oh, ma soeur a besoin de toi, Seigneur Jésus. Mon frère... A besoin de toi mon Dieu Seigneur nous crions à toi Toi qui sondes les cœurs et les rats. Toi qui connais nos pensées Toi tu sais quand nous sommes assis Et même quand nous sommes debout Jésus Christ mon roi Souviens-toi de nous Seigneur Merci Seigneur Jésus Christ Oh tu es digne Seigneur Oh gloire à toi Seigneur L'atmosphère change réellement Seigneur Il y a cette communion Seigneur Jésus entre toi et ton épouse Manifeste ta grandeur Seigneur Manifeste ta puissance Seigneur ce matin ma sœur crie à toi Jésus Christ mon roi Tu es le seul qui peut entendre Tu es le seul qui peut répondre Tu es le seul qui peut délivrer Tu es le seul qui peut libérer Seigneur Oh Alléluia Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Manifeste ta grandeur mon roi Oh délivre ton peuple encore ce matin, oh que tout esprit de somnolence, mon Sauveur, soit chassé au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Nous voulons être attentifs à ta voix, Seigneur parle, t'écoute mon Roi. Viens, manifeste ta grandeur, oh Jésus-Christ mon Roi, nous te voulons, Seigneur. Oh merci Seigneur Jésus, tu es digne de louange mon Roi, tu es digne d'être exalté, digne d'être magnifié. Alléluia Merci Seigneur Jésus Christ Merci Seigneur Jésus Christ Merci Seigneur Jésus Christ Manifeste Ton amour au oh, Jésus Christ Merci Seigneur Merci Seigneur Jésus Christ Quand Dieu descend Oui tout s'arrête Il y a un quand Dieu descend, Dieu descend, la route s'arrête et il y a entre les ciels. Quand Dieu descend, Dieu descend. Il est là, les maladies s'enfuient, les aveux de voix, les paralyses Sourds de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissant les maladies et maladies s'enfuient, les aveugles de voix les paralyties sous de joie les stériles enfants les sourds entends par sa puissance par sa sa puissance il transforme par sa puissance il guérit par sa puissance il renouvelle par sa puissance il agit les maladies Maladie s'enfuit, les aveux de gloire, les paralyses sourdes de joie. Les sa puissance, il agit, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle. » Psaume chapitre 119, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 119.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 Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. Amen. Le Seigneur seul éclaire mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Le Seigneur, le Seigneur, se l'éclaire mon chemin, Alléluia Sa parole, c'est lui, oh oui, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole Alléluia, va, oui, sa parole, oh oui, sa parole, sa parole, c'est le feu. C'est le feu, notre Père Céleste, notre Dieu qui consume, et qui descend. Ta parole qui a la puissance de pouvoir même au Dieu Tout-Puissant Transformer un homme, béni-aimé Père au Dieu Donner la vie, mon béni Père puissons, Là où il y avait la mort C'est la parole que tu as prononcée Qui est la parole créatrice, mon Sauveur béni Nous te remercions encore ce matin Pour ta main puissante, mon Dieu Qui agissante encore jusqu'aujourd'hui, mon béni Père Père Dieu Merci parce que tu es toujours le même Dieu qui a marché avec Abraham, le même Dieu qui a parlé aussi à Noé, le même Dieu qui a parlé aussi à Adam, mon bien-aimé Père C'est le même Seigneur qui est venu et qui nous a aussi parlé, mon bien-aimé Père, et nous te disons merci pour ta fidélité, nous te disons merci réellement au oh Dieu pour tout le soin que tu ne cesses de nous prodiguer, Père, au oh Dieu. Nous disons encore merci encore pour la joie de pouvoir être à toi. Béni sois-tu encore ce matin pour ton amour à notre endroit, nous avons permis de pouvoir chanter des tels cantiques, mon bénéfices oh Dieu, étant dans ta maison, à toi, nous pouvons chanter des cantiques des Sion, mon bien-aimé Père. Nous résistons encore ce matin de ce que tu as fait pour nous, Père. Oh Dieu du ciel, comme Ezechias pouvait les prier en disant, le sejour de mort ne peut pas te louer. Et ce qui descend effectivement dans de la fosse ne peut plus ta fidélité, Père. Le vivant, les vivants sont celles-là qui te louent, comme nous aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu as fait, ce que tu fais que tu feras encore davantage, mon roi, pour ton Père, mon bénémoine Père Saint, qui est rassemblé, Père au Dieu, dans différents endroits, dans le lieu où se trouve encore ce matin, mon bénémoine Père au Dieu, qui soit vraiment béni et fortifié, Père. Oh, nous avons aussi entendu comment, je ne me rends pas à son sentier, mon bénémoine Père, du sang toujours, d'après ta parole à toi, tes préceptes sont donc nos conseillers, mon roi, nous ne voulons pas nous éloigner de ça, mon mes Père, nous avons besoin de toi encore, Père. Bénis mon frère, bénis ma sœur, mon bénéfice, Père, au Dieu. ce matin, il a la joie de pouvoir également te louer, te glorifier encore, Père, tu me Dieu. Il a encore ton seul nom, Père. Tu es le Dieu qui pardonne les iniquités, mon bénéfice, Père, tu me sens. tu nous pardonner encore ce matin, mon bénéfice? Oh, Dieu du ciel! C'est vraiment une grâce de pouvoir également être à toi. Voir aussi un cœur qui est touché, mon bénéfice, Père, tu sens comme tu l'as fait avec Josias en ces temps-là, mon bénéfice, Père, Dieu. Quand tu as entendu Paul Tapala te le dans le son cœur a été vraiment touché. Tu as dit, parce que ton cœur a été touché. Oh Dieu du ciel. Tu es vraiment Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Père Subissant, Dieu. Accorde-nous encore la grâce ce matin que nous puissions vraiment avoir ce cœur disposé pour toi. Fais-le voir te servir comme toi tu le veux, Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés de déliguité, mon roi. Merci aussi pour la grâce que nous avons reçue, mon père, d'être encore vivant aujourd'hui, mon père dans ta maison, à toi, mon béni, mon père, oh Dieu. Nous prions pour chaque frère et pour chaque sœur A toi la gloire, l'honneur, la puissance de la victoire. Car nous t'avons ainsi prié, mon père, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir et, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie aussi davantage. Nous pouvons nous joindre à cet homme de Dieu que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir prononcer les paroles qui réjouissent le cœur de l'homme en disant, c'est un homme selon son cœur, comme il pouvait dire que un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs et je suis dans la joie quand on me dit, allons donc dans la maison de l'Éternel. C'est cela que nous nous réjouissons, que nous trouvons réellement aussi la raison de notre, de, de notre existence, effectivement, sur la terre, parce que notre Dieu nous, nous a créés pour, pour un but, effectivement, mmh. que les diables ont voulu déjà dès les débuts, chercher à pouvoir détourner et dévier parce que la gloire, l'honneur et l'adoration ne peut revenir que, car c'est lui qui a fait réellement aussi le travail, c'est lui qui a eu à pouvoir exécuter effectivement et manifester effectivement son exploit, c'est-à-dire Dieu qui a créé parce que aucun ange n'a pu à pouvoir crier même les chéribins, même les archanges, aucun ne pouvait créer et, et le seul qui a amené à l'existence la création que nous pouvons et aussi en finalité aussi l'homme qui l'a eu à pouvoir crier c'est cet homme là en qui effectivement le Seigneur, le Créateur a eu à pouvoir placer la reconnaissance effectivement à son endroit pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a eu à pouvoir aussi doter à l'homme effectivement de ce que cet homme a été créé, cet homme a été placé dans un milieu effectivement que Dieu avait préparé effectivement de manière à ce que quand l'homme se trouve effectivement il puisse arriver à pouvoir bénéficier de tout ce qui est nécessaire. Donc cet homme-là, se retrouvant dans cette condition, regardant la bonté de l'Éternel à son endroit, de ce qu'il a pu mettre aussi à son environnement, ainsi cet homme pouvait aussi glorifier Dieu et le remercier de tout son cœur. Ainsi, l'adoration lui révélait effectivement à ces dieux qui avaient fait quelque chose, effectivement, pour que l'homme soit amené donc à l'existence. Donc, et voilà, c'est comme ça que le diable, effectivement, lui qui était d'abord un ange qui mettait les sous à la perfection, la jalousie est entrée dans son camp pour qu'il puisse à ah, le désir de pouvoir se sentir aussi beaucoup plus important et aussi vouloir recevoir les honneurs et être aussi glorifié et être aussi adoré. Mais on ne peut qu'adorer seul Dieu lui seul parce qu'il est l'auteur de la vie qui nous anime, il est celui qui nous donne aussi la grâce de pouvoir réellement aussi vivre et surtout aussi, de pouvoir, il a pourvu aussi pour tout le besoin que nous pouvons avoir. Que son nom soit béni encore ce matin de ce que il nous a fait part, effectivement, dans sa parole qu'il est l'éternel. Donc, il ne change point. Et c'est là aussi, là où notre foi, effectivement, aussi s'accroche, parce que nous avons un Dieu qui ne change point. Alors nous savons que s'il ne change pas, ce qu'il a eu à pouvoir faire dans le temps passé, il est fait aussi. Et ce qu'il a aussi déclaré aussi, comme parole, effectivement, ben il va certainement aussi l'accomplir. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, que vois-tu donc, Jérémie Et Jérémie lui a dit que je vois une branche dans mon Dieu. Il a dit que... Oui, tu as bien vu Jérémie, car moi je veille sur ma parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. C'est un privilège que nous avons effectivement de savoir qu'il y a quelque chose qui tellement important pour notre Dieu, c'est d'abord, c'est lui-même, effectivement, parce que il veut être honoré et il et, et, et veut réellement qu'il soit aussi respecté, effectivement, dans tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que, comme les le fait savoir, que Dieu est la parole, effectivement, puisqu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole est vraiment Dieu lui-même. Donc il aime réellement que sa parole soit aussi honorée, puisqu'il sait, réellement aussi Dieu lui-même dans ça. Sa... Ainsi donc, quand nous prenons en considération cela, c'est ce que Dieu aussi prend aussi en considération. Il dit c'est Lui qui m'honore. Donc si nous l'honorons, effectivement, alors il nous honore aussi et, et encore davantage, Encore, il prend vraiment soin de nous. Dans notre marche, effectivement, nous avons cette grâce et ce privilège pour pouvoir savoir qu'il a dit que voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et puis, il a aussi prononcé la parole, le cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Là, nous comprenons qu'effectivement, que c'est un trésor que Dieu nous donne, effectivement, que tout ce que nous pouvons voir et aussi qui nous entoure, effectivement, aujourd'hui, évidemment un jour et après-demain probablement aussi ça peut passer et ça passera non pas ça peut passer mais ça passera puisque les Saintes Écritures l'ont déclaré dans 2 Pierre au chapitre 3, que cette terre d'à présent, pas du passé du temps de Noé, parce que du temps de Noé, c'est par le feu, mais cette terre d'à présent est réservée pour le feu, pour le jour du jugement et des hommes impies. Donc nous comprenons que les seigneurs, notre Dieu, manifeste effectivement aussi ce qu'il a eu à pouvoir déclarer, en démontrer effectivement que ce qu'il a fait, même si les gens pouvaient douter, puisque au temps de Noé, les gens ont douté, parce que quand Noé parlait effectivement, disant que voyez-vous que l'eau va submerger effectivement cette terre, les hommes ne peuvent pas croire effectivement cela, vous le savez, et ces hommes étaient vraiment convaincus parce qu'ils ils avaient des certitudes naturelles et humaines qui, est, qui sont concevables effectivement dans leur esprit, dans leur conception et aussi dans ce que c'est palpable pour eux d'une certaine manière ou d'une autre parce que depuis la création, pendant le temps qu'ils ont vécu sur la terre, il n'avait jamais vu en fait qu'il y avait de l'eau qui pouvait descendre du ciel. Non, ça a toujours été la rosée qui montait de la terre, qui arrosait effectivement la terre, effectivement, les fleurs, les arbres, tout ça. C'est comme ça que les choses étaient effectivement. On appelait ça comme une vapeur. Donc c'était rosée qui faisait cela effectivement. Donc, il n'avait jamais vu cela. Et maintenant, entendre une parole qui vient dire que les dieux du ciel va détruire effectivement cette terre en réalité, effectivement, mais il va les submerger par l'eau, c'était une chose impensable, impossible à la conception de l'être humain. Mais, malgré qu'ils avaient effectivement ces doutes, effectivement, qu'ils n'ont pas cru. Mais nous avons aussi réalisé que c'est Dieu, il est vraiment fidèle. Comme il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. C'est cela la sagesse, effectivement, de celui qui est sage. Donc, donc là, nous avons compris qu'effectivement, que les gens villes, des gens de rien du tout, les gens qui ne se considéraient pas comme étant des intellectuels, parce que c'est là que Satan, effectivement, arrive à pouvoir enfermer les gens, effectivement, pour leur montrer qu'effectivement, mais tu as un cerveau, tu es intellectuel. Effectivement, regarde comment tu réfléchis, effectivement tu ne vas même pas croire à des balivanes qui n'ont pas été prouvées même par la science parce que euh, au stade où nous en vous direz, mes frères, mais en fait ce que je voulais vous poser la question, vous dites mes frères, comment à cette époque-là aussi, mais bon, dites-moi quand même comment on a construit les pyramides, donc jusqu'aujourd'hui on fait des recherches pour savoir que, comment on a construit. On n'arrive même pas à pouvoir comprendre comment ces blocs sont montés jusque-là. Et puis, comment ils sont vraiment... Les unes sur l'autre, effectivement, Et des de choses qui, quand, quand on les met là, et puis avec la base et tout ça, ils ne comprennent pas. Il faut des recherches, effectivement. Ce qui veut dire que ces gens-là avaient quand même la science. C'est la science, donc, c'est la connaissance qui est tout. Donc. Ayant donc cette connaissance, effectivement, cette intelligence, effectivement, ils ont observé de pouvoir voir que non, depuis que nous sommes là, et quand on fait la chose, comme on dit, 1 plus 1, nous le voyons, qui donne effectivement 2. Donc, effectivement, c'est le problème, ce que c'est pas possible, on n'a pas encore vu qu'il y ait quand même l'eau, on a observé avec des appareils, pas possible. Bon. Mais quand Dieu dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. La Bible dit que. Quand il lui dit, même si ça n'existait pas, la chose arrive. Donc lorsqu'il ordonne, elle existe. Vous savez, on peut se plaindre de nos péchés, de nos manquements, effectivement, on ne peut pas se plaindre de la parole de Dieu. Non, non, non, on ne peut pas. Parce que c'est c'est une grâce déjà que l'homme, l'être humain sur la terre, puisse avoir la parole de Dieu. C'est vraiment. C'est pour ça que dans les scènes écritures on dit aussi que le nom de l'Éternel. Son nom est la parole de Dieu. Le nom de l'éternel est une tour forte et elle est juste. Qu'est-ce qu'il fait Mais il se réfugie dedans. Et qu'est-ce qui se passe Il se trouve donc en sécurité. Donc nous comprenons que avoir effectivement la parole de Dieu, c'est une bénédiction et une protection et un refuge pour le croyant. C'est comme cela que, en ces temps-là, effectivement, pendant que les hommes avaient leur livre de sciences, parce que ils ont commencé à écrire depuis très longtemps avec le parchemin, pour le faire, effectivement aussi, ainsi de suite. Donc ils, ils mettaient par donc ils étaient tellement intellectuels. Alors. Dieu qui vient, effectivement, qui parle à un homme simple, effectivement, qui ne revendique même pas des, des connaissances aussi extrêmes, mais qui était un homme simple. Et quand on le voyait, effectivement, on trouvait que ce monsieur ici ben, ça vaut absolument rien. Il, il, il, vous savez, il n'est pas, pas de la même catégorie que nous, effectivement. Mais c'est à ces messieurs-là. Cet homme-là, simple, effectivement, dont les saintes d'Écriture rendent témoignage de lui d'une manière particulière. Et ça, c'est la grâce dit Mais Noé, c'est écrit comme ça, que, en son temps, Noé marchait avec Dieu. Et Noé craignait Dieu, en fait. C'est comme cela. Cet homme, il avait déjà, effectivement, en lui-même, déjà, ça c'est aussi la grâce divine de Dieu, effectivement. Cette est connaissance qui, est, qui était, en fait, supérieure. À la connaissance que les hommes pouvaient être capables de beauté, de pyramide de faire ceci, effectivement, cela. Mais c'était des hommes qui avaient une connaissance tout à fait tout à fait différente, mais encore beaucoup plus élevée. Vous vous souvenez, je pense que c'était, je suppose, je sais plus quel jour, soit mardi ou, dim... ou jeudi, ou je sais non, mardi, parce que, entre je... mardi ou mardi ou dimanche, où nous avons parlé de Daniel. Cet homme qui... Quand on le regardait, il n'y avait rien de lui. Il y, avait rien, effectivement. il y avait ceux qui étaient des hommes qui se mettaient des épaules comme ça, des satrapes, des astrologues, des magiciens, les soupe cest c'est-à-dire les devins, effectivement. Et, et, et ces gens-là étaient autour du roi, du Bikadar, donc, donc, qui montraient que nous avons donc la connaissance supérieure. Donc nous connaissons les choses, nous pouvons vous prédire l'avenir, effectivement. Et quand le songe est arrivé... Alors, ils ont, ils ont vu que, effectivement, que leur connaissance avait des limites, effectivement, qu'ils pensaient être des supérieurs dans la connaissance, effectivement, mais, dit, mais alors là, nous sommes coincés. J'aime Dieu parce que Dieu sait confondre les hommes coincé dans leur connaissance, effectivement. Et voilà ce qui se passe, effectivement. Comme dit bon, Le roi, dans sa colère, il dit, en tout cas, moi, si vous me donnez pas le songe et et l'interprétation, alors c'est la tête qui tombe, effectivement. Et voilà qu'ils sont encore revenus. Vous vous souvenez Oh, roi, vie éternellement. Oh, roi, il n'y a pas grand roi qui ait été supérieur qui soit, effectivement, qui ait demandé une telle chose. Parce que ce que tu demandes, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut le savoir excepté les dieux qui sont dans les cieux. Ah oui, parce que sur la terre, personne ne peut le savoir. C'est comme ça que Dieu a prouvé que vous avez mis la confiance dans votre connaissance. Moi, je vous prouve qu'effectivement, que la mienne est supérieure à la vôtre, effectivement. C'est Dieu qui a fait ceci, il a fait sortir un homme, effectivement, de notre Daniel. On l'a prouvé dans les Saintes Écritures, vous vous souvenez comment on l'a lu, effectivement. C'est bien parce qu'il faut continuer à lire chez vous à la maison. Vous avez remarqué, effectivement, que avec quelle détermination cet homme Daniel est venu se tenir, alors que personne ne lui avait parlé son. et même le roi lui-même l'avait oublié. Mais quand il s'est tenu devant le roi animé, ô oh, roi, sur ta couche, effectivement, il t'est monté des choses, effectivement, que le Dieu du ciel a pu te montrer, ce qui allait venir, effectivement, les temps à venir. L'homme a commencé, il a d'abord entendu et vu l'assurance, l'assurance de, de cet homme, effectivement, qui était devant lui, Ô oh, que Dieu nous aide. Mais qui es-tu pour avoir peur de l'homme, mon frère, en tant qu'un fils de Dieu <rire> nous devons savoir que nous avons plus que ce que le monde peut nous donner. Et la Bible dit que dans 1 Jean 4, c'est lui qui est en vous, c'est lui qui est en toi mon frère. C'est lui qui est en toi ma soeur. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc vous avez les pouvoirs plus que Satan mon frère et ma soeur. Parce que vous pouvez chasser ces démons. Bien sûr le, le maître, notre Seigneur, nous l'a dit, voici, je vous donne le pouvoir, Amen. sur quoi Sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, c'est-à-dire que s'il si a dit, la chose est accomplie. Amen. Donc, nous devons réaliser, comprendre, effectivement, ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des mendiants, non. Nous sommes des princes, et des princesses, des fils de Dieu, effectivement. aussi. Oui, oui, certainement, c'est vrai. Et c'est là que Dieu leur a prouvé que, oui, vous avez dit qu'il faut que ce soit un Dieu qui descend du ciel. Et puis, je vais vous le prouver. C'est comme ça que Daniel s'était lui là, en lui faisant comprendre effectivement, il t'est monté des pensées, et tu as vu une grande statue avec une tête d'or. Oh. <rire> Lorsque cet homme a commencé à parler du statue avec les pieds, il dit tu as vu ses bras, et l'homme a commencé, oui c'était très vrai, il a commencé à trembler, ses pieds sont très choqués, frère ça. Il a compris que ici je ne me tiens pas devant un homme, je me tiens devant Dieu. La preuve c'est que dans le chapitre 4, il a fait la statue de des non la statue des... des, des, des euh, euh, euh, comment il s'appelle effectivement aussi Belshazzar. Belshazzar, c'était qui C'était le nom de Daniel. C'était la statue de Daniel. Il a dit qu'au son de Psalterion, vous entendez cela de toutes les nations, de tout le peuple, effectivement. Quand on entendrait cela, ah oui, c'est la vérité. Regardez bien, juste que Dieu te bénisse. Et, et, et voilà que, je <rire> crois c'est Daniel au chapitre 4, je pense que je suis au chapitre 3, bien, moment. on va peut-être retrouver ici, mais ben, si vous le trouvez, vous me montrez. Juste pour lire, pour que, évidemment, que nous puissions regarder cela. Hein. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et c'est cela, parce que. Chapitre 3, je pense que c'est cela. Oui, chapitre 3. Ah ben, bien, chapitre 3. Parce que chapitre 2, il, il a expliqué cela. Ah. Ah, ouais. Ah, ouais. Et, et, juste une, quelques portions, verset 36 du chapitre 2, il dit, voilà le songe. Et puis, d'abord, c'est le verset de le dernier, c'est le dernier verset 29, sur ta couche, au oh roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et c'est lui qui révèle les secrets, t'a fait connaître ce qui arrivera. Ô oh roi, il ô au roi, Voici donc, tu voyais une grande statue, et cette statue était immense et d'une une histoire de... verset 31, extraordinaire, elle était debout devant, devant, devant toi et son aspect était... Alors il décrit la statue, et l'or et les reins, voilà donc. Et puis, après avoir dit verset, euh, verset, donc, verset, verset 35, il dit, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent donc brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une ère en été, le vent les emporta et nulle trace n'en fit trouver... On fut retrouvé, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle remplit donc toute la terre. Hum. Verset 36. Voilà donc le songe. Et puis il dit, nous en donnerons donc l'explication devant le roi. Oh roi, tu es le roi des rois. Nous l'avons lu effectivement aussi. Il dit après toi après. Alors maintenant ici au verset suivant. Nous disons à partir du verset 44, il dit, dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Vous vous souvenez encore Nous avons eu cette prédication ici, dans hein, les temps de ces rois, là que Dieu vous bénisse. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, il brisera et détruira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est comment Gloire à Dieu, certaine. Donc il n'y avait pas d'incertitude. De Vous devez être des hommes et des femmes fermes. Et maintenant écoutez bien la suite. Oh alors le roi de qu'est-ce qu'il fait le roi hein, tomba sur, sur sa face et se prosternant devant qui Daniel Et puis et oui et il le nom qu'on lui offre des sacrifices et des parfums c'est normal eh bien oui, il est tombé sur son visage, il s'est procédé devant Daniel. Bien sûr que les astrologues, les magiciens, tous les savants-là ne pouvaient jamais connaître cela. Faites-moi dire, il n'y a qu'un Dieu du ciel qui descend effectivement, qui peut te faire te donner l'explication, même le son en question. Eh ben, il y avait un Dieu sur la terre. <rire> oui. Mais roi, est un roi tombé de sa chaise. Et il s'est incliné devant, devant qui Mais devant Daniel. Et qu'est-ce qu'il a redonné qu'on fasse quoi Regardez très bien. Le roi, il ordonna, il ordonna qu'on lui offre quoi De sacrifices et de parfums. Mais on offre ça sacrifices et des parfums à qui À un dieu, c'est sûr et certain. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, frère et sœurs. Et puis maintenant, comment Écoutez ce qu'il dit. Le roi a la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre dieu est le dieu des cieux et le seigneur de roi. » Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit dénombrer ainsi et ainsi. Alors maintenant au verset, chapitre 3, maintenant verset 1. Voyez-le bien. Le roi Nebuchadnezzar fut une statue d'or, haute de soixante coudées, et large de six coudées, il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nébicanestar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, le conseiller, les trésoriers, le jurisconsulte, le juge et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nébicanestar. Alors les straps, les intendants, et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges effectivement et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nébicanestar, et ils se placèrent devant la statue. Qu'avait élevé Nébicanestar. Alors, un héros cria à haute voix et dit Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue, au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de, de la guida, de la sandbuque, de la santé, de la tellement de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qui a été élevée, qui a, pardon, qui a, qui a élevé le roi de Qui Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Maintenant, regardez très bien. Au chapitre 4, verset 1, il dit Nébécanestar, roi à tout le peuple, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les produits que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands et que ces produits sont puissants. Son règne est un règne éternel. Sa illumination suffit des générations en générations. Moi, débit Kadnesta, je vivais tranquille dans ma maison, heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi, poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Je redonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, en fait, qui me donnent l'explication du songe. Alors, vers les magiciens, les astrologues, les, les devins, je leur, dis, je leur dis, le songe, et ils m'en donnent même un point l'explication. Et leur, en, en, dernier lieu, se présentant devant moi, nommé Daniel, vous devez, écoutez bien, bien, Daniel nommé qui? Belsassar, d'après les noms de qui? De mon Dieu. Et, à qui? a et, et, et, et qui a l'esprit? De Dieu Saint, de Dieu Saint, et je lui dis donc le songe. Bon. C'est vrai que quand nous lisons, regardez très bien. Vous comprenez très bien ici. Et là, nous comprenons d'abord ce que je disais pour que vous compreniez comprendre que Belsasta était bien le nom de Daniel. Et que, effectivement, que la statue qu'il avait fait, c'était la statue de Daniel. Donc, il y a donné que tout le monde sur la terre puisse adorer Daniel. Bon, évidemment, Daniel, lui, ne pouvait pas accepter cela. Mais c'est pour que vous puissiez voir, effectivement, l'impact que vous pouvez avoir, effectivement, dans le monde. Bon, quand vous avez entendu le son, effectivement, je dis le son, effectivement, bon, ne vous inquiétez pas, euh, ceci n'est pas le son qui était dans le chapitre 2, ceci est un son qui est dans le chapitre, qui, qui c'est un son qui a la vie des grands arbres, un grand arbre, oui, vous voulez lire, je voilà, je sais pas ce vous dit, mais là, on a dit qu'il n'avait pas, pas le son, je dis qu il, si, il a dit, ce sont des sons différents. Donc la chapitre 4, ce sont des différents. Donc effectivement, c'est pour de voir que, que Béchazar, c'était effectivement le nom qu'on avait donné à Daniel. Pourquoi Parce que ils ont vu que dans cet homme, il y avait quelque chose de très puissant. Frères et sœurs, qui est réellement en toi C'est ça que nous pouvons voir. Que Dieu bénisse mon grand ici, moi-même ma fait la copie ici, et, et, et, et aussi que, que Dieu bénisse Anna, et aussi Solomon qui aime bien chanter ces cantiques aussi. Il dit ici, les... Ma... Les maladies s'enfouissent, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, le sourd entendent, par sa puissance, par sa puissance, c'est cela non Et par sa puissance, il, par sa puissance, il transforme, c'est ça Ah, il faudra qu'Anna revienne, hein? par sa puissance, il transforme, Ah, que la chorale revienne aussi. Par sa puissance, il guérit une maladie incurable. Bon, j'ai vu comment il a toutes les maladies. Donc, nous comprenons qu'effectivement, qui peut le faire Mais c'est ce, celui qui a dit que... Dit, mais mais j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu même l'enfer. Je tiens les clés de l'amour et des de séjour du mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Celui-là est en toi. Oh. L'apôtre peut dire, mais oh mort, où est ton aiguillon Gloire à Dieu Frère et soeur, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Nous, nous passons simplement, nous nous endormons pour rentrer chez nous. C'est pour ça que nous sommes des, des pèlerins et, et de voyageurs. Nous, nous respectons ce que l'environnement dans lequel nous sommes. Nous ne pouvons pas être des gens irrespectueux. nous sommes le peuple de Dieu. On respecte les principes. Vous savez, on rend César ce qui est à César. Mais nous avons un royaume auquel nous appartenons. C'est pour ça que nous sommes des étrangers, des pèlerins. Il faut que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu réalises que tu es un pèlerin, tu es un étranger. Et quand tu es un pèlerin, un étranger, c'est vrai que tu comprends cela, alors tu peux supporter les souffrances. Ah oui, parce que tu dis, ce n'est pas chez moi. Et puis, je ne suis pas non plus quelqu'un qui n'a pas un chez lui. Ah oui, il nous a donné une belle promesse en disant, oh, que votre cœur ne se trouble Point. C'est ce que nous avez dit, non? Amen. Je vous laisse la paix, la paix, je vous donne la paix. C'est pour ça que nous, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons jamais être peu importe. Parce que la Bible dit que le juste n'est qu'un point les mauvaises nouvelles. Toujours il est confiant en celui en qui il a placé sa foi. Donc, effectivement, que nous sommes appelés, et ne pas oublier cela, à pouvoir toujours être des hommes et des femmes de paix. Partout où nous passons, jamais apporter des troubles. Parce que nous, sur la terre, si les hommes qui parlent, effectivement, ou qui, les femmes aussi, qui parlent du mal du jour, de Dieu, ils veulent voir Christ notre Seigneur. Mais ils vont le voir où Dans les arbres Dans les instruments Non, ils vont le voir dans ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Ils vont le voir dans mon frère. Te... C'est-à-dire que le monde aujourd'hui, il veut voir Jésus-Christ. Pas des comédiens. Parce que les comédiens, il y en a beaucoup. Mais il veut voir des hommes et des femmes réellement dans lesquels... Parce que il a dit, mais s'il si consent à donner sa vie, c'est pas une histoire. S'il si consent à donner sa vie, qu'est-ce qu'il va faire Il verra une postérité, Isaïe 53. Et il prolongera ses jours. Si quelqu'un garde ma parole, mon père l'aimera. Et moi et mon père, nous viendrons habiter aussi en lui. C'est pour ça qu'il a dit qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Il a prié en disant, Père, je ai redonné quoi Par la théologie, non. Les paroles que tu m'as données. Ils ont reconnu que tu es sorti des trois. Ils ont reçu cette parole. Ils sont restés enracinés. C'est pourquoi les mondes le monde le hait. Vous voyez, frère et sœurs, il y a une, une relation hein, qui fait que nous ne sommes pas comme dans une université. mais Nous sommes effectivement... Dans la maison du Seigneur, notre Dieu, qu'est-ce qu'il cherche pour toi, mon frère, et pour toi, ma soeur Sans le douleur du cœur. Ce que tu sois aussi une partie de la parole de Dieu. Parce que, étant cela, quand la plénitude vient, nous sommes réellement la parole. Ah oui, oui, oui. oui. C'est pour ça que nous devons être identifiés comme nous l'avons entendu, effectivement. Il dit, mais bien aimé, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que quoi Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc ce n'est pas une histoire, mon frère. Vous savez, le père naturel peut t'abandonner. La maman naturelle peut t'abandonner. Ta famille naturelle va te rejeter, effectivement. Mais tu as un père. C'est ce père-là, tu es né de lui. Ah oui. Il nous a engendré. Jacques chapitre 1, verset 4. Il nous a engendrés par sa parole. C'est nous, sa parole. Et, et, et nous sommes venus par ce moyen qui qui est réellement la volonté parfaite de Dieu l'humain. Eh bien oui, c'est vrai, mon frère et ma soeur, parce que depuis la chute, la naissance est venue par le moyen du sexe. Vous connaissez cela Vous savez ce que c'est le sexe. Donc, on, tout le monde sait. Donc par le moyen du sexe. Papa, maman, bébé vient. Mais vous remarquerez très bien que le Seigneur notre Dieu a prouvé comment il voulait que la chose soit faite selon sa volonté. Lorsque l'ange Gabriel va voir Marie, ah bah bah bah bah, il dit à Marie, mais, mais tu vas devenir enceinte. Marie dit non, c'est pas possible. Parce que bon, je suis vierge, je, je ne connais point d'homme et je sais que depuis le monde est monde. Pour que je puisse avoir un bébé, il faut quand même que Joseph soit là. Et l'ange lui dit, mais. Parce qu'il dit, mais, parce que ça dit, non, l'ange lui dit, non. Marie, Marie, oui, parce que. Toi, nous aimons Dieu. Il faut l'aimer, frère. Ne vous découragez jamais. Peu importe les circonstances du monde, même peu importe les difficultés, vous pouvez rencontrer. Aimez toujours Dieu. Parce que si Dieu ne vous abandonnera jamais, il vous fera toujours sortir du trou dans lequel... Vous vous rendez compte, si moi je peux avoir compassion d'un homme ou d'un frère, moi qui suis mauvais, et c'est vrai, moi qui suis mauvais, et Dieu qui n'a même pas une petite parcelle de mauvais en lui... Ne puisse pas arriver va pouvoir voir tes douleurs à toi, frères et sœurs qui souffrent à cause de la parole de Dieu. Mais il va t'élever. Un jour viendra, mais il va le faire. Effectivement, oui. Parce que c'est Dieu, comme nous disons avec Gabriel. Dieu a toujours dit, effectivement, qu effectivement, que je vais sur ma parole. Jamais il ne veillera sur autre chose. C'est sûr que oui. non, non, non, il ne pourra pas veiller sur quelque chose d'autre. Dieu ne veille pas sur moi. Vous pouvez remarquer que depuis votre naissance, vous êtes passé par des comme nous l'avons parlé une fois, la fois passé du les amis ou même les bébés qui sont nés aussi en même temps que vous sont passés, ils sont morts et tout ça, même dans en grandissant un peu, ils sont morts. Mais vous, vous êtes tombé de malade, même les maladies les plus profondes que les bébés pouvaient passer. Vous n'êtes pas passé. Vous avez grandi effectivement dans les conditions difficiles. Vous trouviez, vous ne pouvez pas expliquer, mais il y avait comme quelque chose qui vous entourait. Vous direz, mes frères, vous nous avez dit, mais c'est pourtant que vous écoutiez. Et c'est là. Depuis que vous êtes nés, même vos parents ne pouvaient pas comprendre. Quand ils vous regardaient, ils vous trouvaient un peu bizarre. L'exemple biblique, c'est David. David, effectivement, dans sa famille, il avait deux frères, il avait deux sœurs, effectivement. Enfin, deux frères, comme on le sait, effectivement, dans les scènes Écritures. Et David avait été un peu bizarre, particulier, par sa façon qui faisait que, même dans la famille, on trouvait qu'il est toujours un peu bizarre, il met toujours à l'écart. Et il aime toujours être avec des moutons. Nous, nous voulons des fancy parties, être dans des boîtes, va faire ceci, faire la vie, sortir, mettre les trucs, qui s'acquait pour impressionner les gens. Mais lui, pff, il s'occupe pas. On a tendance à la mode. C'est bizarre qu'il est jeune, mais il se comporte comme un vieux, d'une certaine manière Dans les psaumes 139, on nous dit que j'étais lourd de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous venons de lire. Psaume 139. Regardez. Psaume 139. Oui, c'est cela. Mm -hmm. Voilà. Psaume 139, il nous dit, ah, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Vous y êtes, c'est comme ça chez vous aussi, non hein? et, et, et, et il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme ici le reconnaît bien.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 Romain, ici c'est voilà, voilà. Et voilà. Voilà. Romain chapitre 9. Verset 9, voici donc la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque, vous y êtes Et Sarah aura donc un fils, je reviens à cette même époque, Sarah aura donc un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, c'est important, non qui conçut seulement d'Isaac notre père, car, vous avez entendu pour. Vous, vous comprenez? J'aurais dit encore bien. Et, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Et puis, il continue en disant Car, vous avez compris, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Donc, le papa qui a déposé la semence était Isaac. Donc, Isaac, c'était qui? mais l'enfant de la promesse. Isaac était celui que Dieu aimait, parce qu'Isaac était un élu de Dieu. Est-ce que vous suivez vous Regardez bien, comme il fait comprendre. Il dit, car les enfants n'étaient pas encore nés. Est-ce que vous comprenez Donc, conçus dans les... seins. Nous l'avons dit, psaume 139, non Formé, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Alors maintenant, il dit, les enfants n'étaient pas encore nés. Donc, déjà conçus, n'est-ce pas Est-ce que vous suivez Voilà, tout le monde est là. Donc, les enfants, donc, déjà car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Donc, aucun acte n'a été posé. Mais ils étaient à l'intérieur. On suis déjà. Et puis, il dit, vous êtes bien, entre parenthèses, afin que, c'est là l'important, les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qu'il appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai eu de la haine pour Esaïe. Ça veut dire quoi que Vous n'êtes pas vraiment devenu de fils et de filles de Dieu quand vous avez dit que nous sommes, nous t'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Quand vous avez dit que nous l'acceptons comme le Seigneur Sauveur personnel, effectivement, en fait, vous avez reconnu votre nature. C'est-à-dire que, Fils de Dieu, effectivement, parce que mon frère et ma soeur, vous pouvez dire, ah, ça trouble un tout petit peu. Non, il faut que vous compreniez les choses. Quand on dit Fils de Dieu, ce qui veut dire que on est né des dieux. Parce que si on est né de Dieu, ça veut dire que nous sommes des fils de Dieu. Puisque la Bible le dit effectivement, comme la parole de Dieu le fait savoir. Si nous sommes nés de Dieu, alors nous devons avoir la nature de Dieu. Donc nous sommes beaucoup des dieux. Et la Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule vie éternelle. Or, nous savons que la vie éternelle n'a ni commencement, ni fin. Donc, il ne peut pas avoir un début. Et comme ça ne peut pas avoir un début, donc ça n'aura jamais de fin. Ce qui veut dire que personne ne peut recevoir la vie éternelle. Et pour croire à la recevoir, ce que tu dois avoir toujours été éternel. Et je ne sais pas si cela est compris, ça trouble, je comprends cela, mais c'est la parole de Dieu. Et pour ça que le Seigneur a dit, mes brebis, c'est-à-dire qu'il connaissait ses propres brebis. Et comme il dit, mais c'est comme un berger qui a 100 brebis et qu'il en perd une, il va laisser les 100, les 99, pour aller chercher celle qu'il a perdue. En fait, on ne peut pas venir chercher quelque chose qu'on n'avait jamais possédé. On cherche toujours quelque chose qu'on avait possédé. Et qu'on a perdu, effectivement, aussi. Ce qui veut dire que, et puis ça s'est ça, ça, ça, ça clarifié encore dans, dans l'Ephésia, le chapitre 1 avait dit, mais en lui, Dieu nous a élus. Quand nous avons cru, ce n'est pas moi qui dis. Avant donc la fondation du monde, avant que toi tu saches que le monde existe, avant même que tu viennes sur la terre, Dieu t'avait déjà élu. Donc, quand ta maman t'a mis au monde, Dieu veillait. Ah oui, pourquoi Parce que c'était la parole là-dedans C'est cela, monsieur Pourquoi Vous ponctuez de la main, effectivement Quand on dit Jésus christ est, est le Dieu tout-puissant Parce que êtes une partie de la parole C'était écrit en vous, oui, messieurs Oui, réveillez-vous, frères et sœurs. C'est pas un jeu, non Dieu est en train de réveiller Pas tout le monde, messieurs, non Il réveille ceux qui sont à lui Amen. Pour quelle raison Parce qu'ils doivent rentrer Écoutez, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas dire que je rentre à la maison si vous n'avez pas une maison ou quelqu'un qui... Mais c'est vrai, cela. Parce que vous devez avoir un chez vous. Pourquoi nous disons que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre C'est écrit dans le Saintes Écritures. Pourquoi Ce n'est pas qu'il y a une musique de pouvoir dire non, non, non, non, non, non, non. <rire> Ce monde n'est pas notre lieu. Mais il a dit lui-même, s'il vous plaît, frère et soeur, dans Jean chapitre 17, dans sa prière, il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais même les il dit, mais nous, nous croyons que, si, maintenant, nous croyons, nous ne pouvons plus douter, effectivement, parce qu'il dit, mais ils ont cru que je suis sorti de toi, que je retourne aussi à Dieu. Il est à dit cela. Où est-ce qu'il pouvait encore retourner C'est là où il vient. C'est pour ça que nous devons comprendre la grâce divine que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que quand on prêche la parole de Dieu et qu'on dit à quelqu'un qui était dans les ténèbres, effectivement, parce qu'aveuglé, on lui dit, mais pour avoir la vie éternelle, pour être salut, parce que cet homme-là, cette femme-là, a besoin du salut, parce que lui, il n'a pas sa place, effectivement, dans la dispersion, dans, dans, dans, dans, dans la destruction. C'est parce que dans son intérieur, dans ce qu'il est, la nature qui est là, c'est de pouvoir voir Dieu. avant même que les enfants puissent faire le bien ou le mal, Dieu a dit, j'ai ai, ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. En fait, ça ne dépend pas que, ah, j'ai fait beaucoup, je fais beaucoup, ah, je prie beaucoup, comme ça je vais aller au ciel. Non, monsieur. Ça ne veut pas dire non plus que si tu ne pries pas beaucoup, ça veut dire que tu vas quand calmer le ciel. Non, monsieur, quand tu es lui de Dieu, tu vas prier. Ah, bien sûr, parce que là, on ne va pas t'efforcer. Toi-même, tu peux dormir comme un mort, mais tu sens comme quelqu'un qui te réveille. Pour quelle raison Je dis, mais toi, tu ne peux pas dormir comme des morts, tu n'es pas un mort, tu es vivant. Lève-toi et prie. Je suis certain, oui. Il y en a des ceux qui se mettent les tombacs là pour dormir jusqu'à 9h ou 10h du matin. Non, monsieur, tu n'as pas besoin de ça. Oui, c'est vrai, je comprends qu'il fasse ce mot Mais toi, ton sommeil à toi est contrôlé par Dieu. C'est vrai. C'est vrai, frère. On a besoin. Oui, c'est vrai, c'est vrai, frère. Il y en a de ceux qui vont commencer à discuter. Moi, je ne discute pas les choses de Dieu. Dieu, quand tu te donnes à lui, c'est vrai. Nous sommes des hommes, nous subissons... Tout ce qu'il y a sur la terre, les, les vieillissements, les ceci dans le corps, ça, ça vieillit, évidemment aussi, les transformations, ça doit se transformer. Mais il y a quelque chose de tout à fait différent que nous nous possédons. Et bien qui peut même stopper les vieillissements. Oui, monsieur, parce que en fait. Nous, ici, nous, ici nous, nous possédons déjà la guérison. Mais la maladie peut venir. Hein? Ah oui, parce que pourquoi Nous sommes dans un corps semblable à tous les êtres humains. Ce corps subit parce que ne va pas être. Non, non, non, non. Dieu permet cela aussi pour démontrer effectivement que tu as quelque chose. mon frère et ma soeur. Nous, nous, nous, nous avons quelque chose de tellement si important. C'est pour ça que les saintes écritures nous disent qu'effectivement, que à ceux qui l'ont reçu, nous avons besoin de... Parce que si vous ne le recevez pas, la couverture ne pourra jamais être enlevée. Oui, parce que vous, vous, vous dites, mais qu'est-ce que tu nous racontes encore, frère Mais qu'est-ce qu'il qu qu a dit lui-même Jean 3. Si un homme naît de nouveau, voit les un homme. C'est pour ça que Nicodème était troublé. Ah, dans sa théologie, dans sa doctrine, qu'il avait dit Rabbi, comment moi qui suis un vieux comme ça, dois-je rentrer dans les seins de ma mère Parce qu'il fallait une nouvelle naissance. Et que quand tu le reçois, alors. La couverture, effectivement, qui bloquait, effectivement, la nature, la vie qui était à l'intérieur elle est partie. C'est pour ça que, quand on veut comprendre pourquoi le baptême, nous sommes ensevelis avec lui. Le baptême est, est la démonstration de ce que la puissance de Dieu, la grâce divine de Dieu fait à l'intérieur de l'homme qui est un croyant. Ce sont des théories que vous connaissez, mais vous devez comprendre, effectivement, que c'est vraiment une réalité. Mort, c'est-à-dire que tout ceci reste... Et celui qui va sortir maintenant, c'est qui C'est pour ça que j'aime beaucoup mon précieux frère Branham, que Dieu le bénisse richement. Mais je ne suis pas Branhamiste. Hein. Non, non, non, non. Non, non, non. Mais j'aime cet homme, que Dieu soit béni pour nous avoir envoyé un, un, un, un puissant prophète. Alors, c'est ce qu'il dit il ne faut pas qu'on baptise un pêcheur sec. On le fait dans l'eau et puis on le fait sortir, pêcheur mouillé. On baptise un pécheur qui s'est repenti, qui a compris qu'effectivement, Seigneur mon Dieu, que tu es pitié de moi maintenant, quand, quand tu reçois la repentance de pouvoir te repentir, c'est une grâce divine de Dieu. Alors cet homme, il dit, mon Dieu, c'est le monde dans lequel je me suis attaché, parce qu'il faut que ça devienne, ça devienne de toi, tu dois réaliser. Comment tu peux le réaliser Mais c'est quand la parole rentre en toi Avant ça, tu ne peux pas réaliser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religieux. Ils viennent dans la religion parce qu'ils ont peur d'aller aller à l'enfer. Mais un croyant qui est déjà qui a déjà reçu le Seigneur, il n'a pas peur de l'enfer parce qu'il sait 100% très bien que l'enfer n'est pas fait pour lui. Ça c'est non non ça c'est une conviction. Tu ne peux pas te forcer pour dire ah, oh, j'irai pas en enfer. Si c'est comme ça, il y a un petit souci quelque part. Parce que moi, ce qui, ce qui me préoccupe, ce n'est pas l'enfer. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi Comment veux-tu que je marche, Seigneur mon Dieu Je vais vivre pour ta gloire. C'est-à-dire que le désir est toujours plaire à Dieu. Donc l'enfer ne me préoccupe pas parce que je n'ai pas peine mon temps. Pour cela, ce qui me préoccupe maintenant, c'est que je vais être semblable à lui. Pourquoi Parce qu'il m'a fait sortir d'un endroit il m'a placé quelque part, mais non, mes objectifs. Parce que vous savez, frères et sœurs, quand on parle du Seigneur Jésus, ce n'est pas les, les, les, les, les Jésus des églises et tout ça. Non, ce Jésus-là, il ne fera jamais de vous un fils de Dieu, ni une fille de Dieu. Il va faire de vous simplement un, un, un bon chrétien, enfin, comme on appelle un, un bon un bon membre d'une dénomination, soit baptise, ceci et cela, pour lui. je suis baptiste. Je suis... Donc, c'est Jésus de baptise, fera de vous. N'oubliez jamais cela, fera toujours de vous un baptiste. Jamais un fils de Dieu, jamais un fils de Dieu. Jésus de la même chose aussi. C'est pour ça que nous parlons que les Jésus de la Bible, le Dieu tout-puissant qui a la capacité la de voir te transformer, mais c'est celui-là, quand tu le reçois, tu deviens vraiment un fils de Dieu. Parce que lui-même, il est le fils de Dieu, il a la parole de Dieu, donc il ne peut faire de toi, que de la parole, effectivement. C'est pour ça l'apôtre Paul Pauline, il dit que ce n'est plus moi qui vis. Depuis les jours où il a accepté Christ, il a été bâti, il dit, mais je suis mort dans le monde et derrière moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. C'est cette nature-là qui était en vous, en fait. La parole de Dieu en vous. Et Oui, mais c'est pour ça que la Bible dit Mais, mais une sémence, si elle n'a pas de germe de vie en elle, vous pouvez la planter, elle ne donnera absolument rien. Et Jésus-Christ est le germe de vie. Donc, quand il va, il rentre, effectivement, il dit Gloire à Dieu Les choses que tu ne voyais pas, tu commences à voir. Les. Pourquoi Parce que tu as eu à pouvoir maintenant voir les yeux que ton Père t'avait donné avant. tu sois dans ce monde dans lequel, pour ça que vous comprendrez très bien, il a bien dit clairement, il a dit, mais tu t'es tiré de la poussière, toi, ton âme. Voilà, la voilà. poussière. Ce n'est pas dans ce corps ici que vous pouvez espérer aller voir Dieu, vous pouvez espérer vivre avec Dieu. Non 1 Corinthiens, chapitre 15. De même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire que Adam formait de la terre. Parce que d'abord il était esprit. Nous l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est esprit. Ce qui est écrit donc. Avec ah, membres. Maintenant vous comprenez qu'il forme parce qu'il devait entrer en de contact avec les choses qu'on puisse le voir et les toucher. Parce que j'ai toujours eu à pouvoir vous le faire savoir. Frère, ça vous le savez, c'est vous. Bon. Que, je suis une personne qui se tient devant vous. Vous me connaissez En réalité, vous ne me connaissez pas. Parce que ce que vous voyez ici, ce n'est que la peau qu'on a mis pour que vous puissiez à ce moment toucher, en fait, Mais la véritable personne. Parce que la peau ne parle pas, messieurs. C'est lui qui est à l'intérieur qui fait boucher les lèvres. Vous comprenez C'est ce que vous êtes, en fait. Ça, ça ne peut pas parler, ça ne peut pas exprimer. mais C'est celui qui, à l'intérieur, qui fait bouger tout ce que vous voyez. Et pourquoi, c'est rien de détester un frère, parce que tu ne sais pas ce qu'il est en fait. Non, c'est ça. Donc, nous devons, parce que, oh, la couleur bleue, la couleur jaune, parce que je ne t'aime pas, parce que, tu as la couleur foncelle, et parce que, ah, que Dieu accorde la grâce. En fait, sur cette terre, je pense que je l'avais dit l'autre fois en citant que euh, le, notre frère, et c'est lui qui avait déclaré effectivement qu'un noir ne peut pas se marier avec une blanche comme une blanche ne peut pas. Mais c'est l'hérésie totale en fait. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. La Bible dit que tous les hommes issus d'un seul sang, où est le noir, où est le blanc, où est le jaune, où est le rouge C'est en fait, vous savez, c'est simplement l'environnement qui influence les gens dans la façon de pouvoir voir. Moi, j'ai toujours posé la question, où, où, où voyez-vous les blancs Où, où, où voyez-vous le noir Moi, je, je ne vois pas des blancs, je ne vois pas des noirs, je ne vois pas des jaunes. Vous savez ce que moi je vois Je vois seulement des êtres humains. Et puis on dit, oh, chaque sémence, vous c'est une espèce. Je reviens parce que je pense que c'était questions, qui étaient dans la tête des gens. On va chaque sémence, vous d'ailleurs, c'est une espèce. Ah, donc il y a, il y a la, la, la, la sémence blanche, la sémence noire, la sémence jaune. Je voudrais voir dans les scènes Écritures où il est bien écrit qu'il y a la semence noire, la semence jaune, la semence rouge, la semence verte, la semence violée. Parce que euh, si vous mélangez les semences, alors ça s'appelle l'hybrida. Vous prenez euh, la poire avec les pommes, là, la semences vous mélangez, c'est de l'hybridation. Ça vous savez. Parce que ce qui est dans la poire, ce n'est pas ce qui est dans la pomme bien que ce soit des fruits. Ce sont des sémences différentes. Je pose la question pouvoir savoir si l'homme est une sémence qui est, par exemple, l'homme blanc, la sémence tout blanc, puis bon, la sémence du noir. Et si même on se pose la question, on va savoir d'où viennent ces deux ou trois sémences. Parce que si nous nous posons la question, vous savez, il y a des choses qui sont simplement simples à pouvoir pas aller trop loin. Et, et, et d'abord, nous descendons de qui bon, Si vous vous descendez des singes, pas moi, parce que moi, je, un singe, reste un singe, un animal jusqu'aujourd'hui aujourd'hui. Il y a eu Adam et Eve Tu as créé Adam, puis lui a donné une épouse du nom de Ève. Vous connaissez cela, non et, et, et les livres de la vérité, personne ne peut arriver à pouvoir me démontrer le contraire. Bien sûr que non. Je me suis souvenu d'une chose qui... Je ne vais pas vous attendre longtemps, mais nous devons glorifier le Seigneur et puis apprendre de Dieu. Je me suis souvenu de quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Il y avait un monsieur là, parce que vous savez, c'est toujours là-bas. Parce qu'ils sont tous un peu problématiquement malades, tout ce que ça soit. Ceux qui s'appellent les blancs, ceux qui s'appellent les noirs. Ils ont tous les deux un problème. On devrait quand même instruire ces gens. Mais Je ne comprends pas comprendre comment ces gens-là qui disent, ah, nous les blacks, nous les blacks. Qu'est-ce que c'est que nous les blacks Moi, je ne sais pas. Et puis, tu vas là avec les blacks. Où Alors, nous les blancs, nous les blancs. Vous allez voir avec les blancs où Ça va faire quoi Ça va servir à quoi Tu ne sais pas. Enfin bon, bref, c'est important. Je ne sais pas, mais on doit quand même noter. Alors, ces messieurs-là, ils se regardaient et disent disaient, moi, je suis blanc 100%. Un noir, c'est un négro, c'est quelqu'un qui, pff, eh, il, il est si c'est sous-homme, c'est pas parce qu'ils il, ont des qualificatifs, parfois, parce qu'ils disent ça aux autres, mais ils sont tellement. Quelqu'un qui te dit, moi je te vois sous-homme. Moi, sous-homme de qui Sous-homme de toi. Et, et moi, je dois perdre mon temps pour voir dire, hé, hey, moi je suis pas sous-homme. mais il y, y a un dicton qui dit, ça c'est les chiens aboient, la, la caravane passe. Ça veut dire qu'il est dans ses, ses rêveries. Vous voulez laisser Pourquoi perdre votre temps à les discuter avec une telle personne Ça ne sert à rien. Et si vous entrez dans cette édition, ça va vous montrer effectivement que vous aussi vous avez un problème. Ah oui, parce que Non, non, mais non, non, non, non, non. Il vous dit ce qu'il est en train de pouvoir vous dire. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous gardez votre calme, vous passez votre chemin. Ça ne sert à rien. Mais c'est le fait de ne pas répondre à des personnes qui montrent ce que vous êtes. Et la personne se sent. Mal à l'aise en son intérieur, ça va lui pousser à pouvoir réfléchir. Pourquoi vous vous sentirez complexé Pourquoi monsieur, Le complexe est un démon, en fait, un esprit mauvais. Regarde, d'ailleurs, chez nous ici, chez nous, en Belgique, parce que nous sommes belges, nous ne sommes pas des étrangers, mais en fait, nous sommes belges. Chez nous, donc, en Belgique, moi, j'habite aussi en Flandre. Il y a la communauté flamande et puis à la communauté wallonne. Déjà chez nous ici, les flamands disent aux oh wallons ils ont aussi la même couleur, la même peinture. Mais vous, ils, ils les traitent de moins que rien. Ils montrent qu'effectivement, que, ils disent que nous nous sommes supérieurs, vous ne valez absolument rien du tout. C'est toujours dans la tête de la personne. Bon, alors, aux États-Unis, pour revenir à ce que nous disons, il a dit oui, euh, ce monsieur dit, mais moi je suis blanc, les nègres sont des nègres, sont des noirs effectivement, ce sont des personnes auxquelles, ah là là, moi, c'est vraiment, vous connaissez les dictons, enfin les, les adjectifs effectivement. Et voilà qu'il s'est passé une chose. <rire> c'est quoi Il y avait donc une émission, cette émission-là faisait les tests qu'on appelle d'ADN, pour savoir effectivement d'où euh, l'origine de vous ainsi effectivement. Alors, on a appelé ces messieurs-là, on a dit, bon, euh, vous dites, ah oui, moi je suis, parce qu'ils ont des thème, si c'est euh, si blanche comme ça, une thème blanche comme ça, bah, je dis, bon, euh, vous voulez participer quand même à cette émission Il dit, oui bon, On a dit, okay, on va faire donc, dans, on va prélever donc l'ADN, on va donc voir qui sont donc vos descendants, Sur le plateau, hein. ils sont allés avec l'ADN, effectivement, et ils ont commencé à pouvoir faire des... Et puis bon, les résultats sont arrivés, et... Les présentateurs, c'était vraiment la télévision américaine. Les présentateurs disent, voilà, bon, vous, vous êtes des extrêmes qui détestent les noirs, parce qu'en fait, vous dites, ah oui, c'est vrai, ce ne sont pas des blablabla, le monde sur les blancs, c'est les blancs, blablabla. Okay, bon, on a regardé dans votre ADN. En fait, on veut vous annoncer la nouvelle. Vous regardez, oui, je sais, je suis toujours 100%. Pas de problème, parce que ma mère blanche, et, et puis mon arrière-grand-père aussi, blanc, blanc, blanc, blanc. Donc, je suis blanc, blanc, blanc, tout blanc. Ok. <rire> Et quand on a regardé dans son, son généalogie, on a dit, Monsieur, vous êtes 50% blanc, 50% noir. <rire> Parce que dans tes arrières-arrières, il y a eu un noir. Alors déteste-toi maintenant, puisque tu y as effectivement cela en toi. C'est pour montrer qu'effectivement que... <rire> Tout être humain sur la terre, nous descendons d'une seule personne. C'est pour ça que, quand Dieu nous ouvre les yeux, nous comprenons effectivement les choses de la bonne manière. Alors, nous réagissons effectivement de la manière qui est Dieu. Donc, nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure. Vous veux dire que, Dieu a fait de toi un fils de Dieu. Étant un fils de Dieu, il a placé en toi quelque chose. Qui fait que effectivement, que dans toutes les circonstances, c'est pour ça que il ne il ne pouvait pas te laisser toi mon frère, toi ma sœur, tu ne pouvais jamais mourir sans avoir reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu devrais entendre et vous me direz mes frères, frères et sœurs, est-ce que vous vous souvenez depuis quand effectivement l'Évangile a été prêché et quand Christ est venu dans le monde effectivement? Parce que depuis les temps parce que Dieu est très sage. La Bible nous dit que la loi était un gardien. Un pédagogue qui nous gardait. Parce que regardez très bien, vous posez pas la question, mais frère, quand même, je vais vous rappeler des hommes que j'ai cités tantôt comme David. David était un élu des dieux. Est-ce que vous comprenez Tout cela, Abraham tout et tout et tout, étaient tous des élus des dieux. Est-ce que vous comprenez Mais il y a eu la chute. Je parlé tantôt de Christ, effectivement, je dis cela. Tous ces hommes-là, partis, mais ils sont partis où Ils sont morts dans la foi. Et quelle était leur foi Ils attendaient que le Messie vienne. Est-ce que vous entendez cela Donc là où ils sont partis, c'est pour ça qu'on appelle les lieux, c'était les saints d'Abraham. Parce que Dieu avait fait la promesse à Abraham. Parce que quand il parlait d'Isaac, c'était en réalité, effectivement. Des crises dont tu parlais, effectivement. Oui, cela a été écrit, effectivement, dans... Regardez très bien, hein? Dans les livres de Galates, au chapitre 3, je pense que c'est cela. Hum? Hum? Regardez bien. Galates, au chapitre 3, je pense. Galates. Voilà, Voilà. Galates chapitre 3, et voilà, et voilà, je pense que c'est cela. Voilà. Galates chapitre 3, il dit. Hum. Verset, euh, verset 15, il dit, frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Verset 16, il dit Or, oh! les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Qui était la descendance d'Abraham <rire> Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure, effectivement, dans les Romains, il dit Mais, <rire> il a dit Un Isaac sera nommé pour toi, une postérité. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous suivez Regardez très bien. Et puis, part il dit, parole il dit, il, dit, il, dit, il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. La Bible dit, il n'est pas dit et aux oh, postérité, donc au pluriel. Est-ce que vous suivez Alors, il dit, il dit, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et « à ta postérité », c'est-à-dire à Christ notre Seigneur. Donc, frères et sœurs, la Bible ne se trompe jamais et Dieu a un programme. Et Dieu ne peut rien faire en dehors de sa parole. Il a déployé cela. Déjà, comme vous pouvez le voir, nous avons dit tout à l'heure que, réellement, que <rire> Dieu a la capacité de pouvoir à, à stopper même la vieillesse en vous et vous rajeunir. Effectivement, oui. Regardez très bien, nous l'avons dit. Et faire des choses tout à fait particulières aussi dans chacun de nous. Puis nous avons parlé, effectivement, de cela. Nous avons eu à pouvoir dire, effectivement, que l'ange Gabriel est allé voir cette personne, demoiselle, nous reviendrons aussi cette demoiselle du nom de Marie. Quand il a parlé à Marie, Marie lui a dit que c'est une chose pas possible parce que jamais cela. Mais quand l'ange est allé vers Marie, il y avait peut-être beaucoup de Joséphine, beaucoup de Marie effectivement dans ce temps-là. Mais c'est dirigé seulement vers celle-là. Et ce n'était pas tombé d'adresse en fait. Non. Quand il lui a parlé... Quand Marie commençait à pouvoir lui faire savoir qu'effectivement, si vous n'avez pas remarqué que l'ange ne s'est pas éloigné de Marie. Non, il est resté simplement toujours avec Marie. Pour quelle raison? Parce que de toutes les jeunes filles sur la terre, il n'y avait pas deux maris, il n'y avait qu'une seule marie. Beaucoup d'autres avaient le nom de Marie, bien sûr, les prénoms. mais il n'y avait qu'une seule marie. De l'extérieur, elle était comme toutes les autres filles, mais en fait, c'était son intérieur. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, juste après la chute, verset 15, Dieu a dit Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Vous vous souvenez, cela, j'en ai parlé là-bas par ici. Donc, quand Dieu a eu à pouvoir dire que. La première fois, c'est-à-dire que la femme aura une sémence. Dès cet instant-là, à ce moment-là, Dieu avait déjà vu cette jeune fille-là. Et, et la parole qui était sortie de la bouche de Dieu avait déjà la vision. De la jeune fille. Donc, elle pouvait venir à, à, au milieu des gens, elle passait la parole, elle passait, elle passait et toutes les jeunes filles, elle passait effectivement, puisqu'elle ne trouvait pas Marie elle continuait sa recherche parce qu'elle avait la vision donc c'est-à-dire qu'elle avait la photo c'est pour ça que autant marqué, ah, la parole est atterrie là, à qui c'est parce que aussi longtemps que cette Marie n'était pas encore à l'existence, elle continue à pouvoir courir. Vous comprenez maintenant les étapes, effectivement. au de C'est important que vous compreniez cela. Dieu n'étarde jamais dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il use de patience. Donc pendant ce temps-là, il y a des processus. Non, il est grand. Il y a des processus qui devaient se passer, effectivement, jusqu'à ce que... Parce qu'il fallait qu'il y ait un Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez eh bien oui, c'est comme ça que les scènes d'écriture, c'est pour ça que nous avons la grâce d'avoir le plan, le programme de notre Dieu sous nos yeux. Et nous devons maintenant aussi entendre et écouter, parce que l'auteur va nous montrer effectivement, c'est un puzzle, on place ça ici, Maintenant regardez très bien, « Alléluia, gloire à Dieu, on ne voyait pas comme ça, Seigneur ?» Oui, parce que vos yeux à vous sont devenus des yeux tout à fait, parce qu'il dit « Heureux !» Vos yeux qui voient ce que vous voyez, et qui croient effectivement. C'est comme cela que lorsqu'il resta effectivement là, il parla en réalité à, à Marie parce qu'il fallait qu'il savait très bien que celle-là, elle n'était pas destinée à douter de la parole de Dieu, qu'en elle s'était placée effectivement la parole de la foi. Il fallait aller effectivement et déclencher quelque chose qui ferait qu'on Alléluia! La situation effectivement parce que quelqu'un d'autre ne pouvait jamais accepter. C'est pour ça qu'il lui dit, mais est-ce que tu connais Elisabeth, ta parente Donc Dieu savait qu'au temps de Marie, il fallait qu'il y ait Elisabeth. Il fallait qu'Elisabeth soit donc stérile, vieillie, pour que ça déclenche quelque chose de... Parce que c'est puissant, monsieur. Une femme qui est qui dans toute sa vie entière, qui n'a jamais eu... Une fois, seulement que pour avoir un bébé, il faut que... C'est impossible, c'est impensable quand même, que avoir un bébé sans, sans aller avec un homme. Non Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est pas possible mais fallait que Dieu crée quelque chose des événements autour effectivement pour que ça suive effectivement il dit mais oh oh, oh. il dit, mais, oui mais oui oui oui oui Élisabeth là tu la connais bien pas parce que ça peut être quelqu'un qui était dans un autre pays non parce que la personne qui connaissait tellement très bien Dieu savait ce qu'il fallait faire il dit Élisabeth ta parente a dit oui je la connais bien elle est stérile. non oh, non non non non elle est dans son sixième il dit c'est la vérité il dit oui car rien n'est impossible à l'Éternel notre Dieu la bombe a explosé. C'est pour ça qu'il a dit, oh, oh, oh, que cela me soit fait selon donc ta parole. Quand tu es un élu de Dieu, connu de Dieu, oui, tu peux avoir des moments difficiles, le monde peut te lier, On peut être dire, mon frère et ma soeur, il va arriver un temps. Parce que Dieu ne va pas te lâcher. Gabriel n'a pas lâché Marie. Non, monsieur. Il savait que cela là, là, là celle-ci, elle est de Dieu. Malgré le béton qui est au-dessus, là en dessous est l'aide de Dieu. Oui, madame. Oui, monsieur. Il ne va pas te lâcher. Oui, monsieur. C'est pour ça que tout au long de ta vie à toi, il a toujours veillé. Tu ne comprenais rien du tout. Les gens te détestaient. Mais tu voyais quelqu'un qui commençait à pouvoir te Dieu. Mais viens, je, que je vais te parce que ton Dieu à toi. Veille sur toi. Oh, frère et sœur, que, que son Saint-Nom soit béni. Ce n'est pas aujourd'hui, mais ce n'est plus toujours. Parce qu'il y avait quelque chose de lui en toi. Sa parole. Oui, monsieur. Oui, madame. Mais oui, c'est sûr et certain. Avant même que les deux ne viennent au monde, Dieu avait déjà fait son choix. Avant que tu saches même lire, avant que tu saches même prier, Dieu t'avait déjà choisi. Quel bonheur. Et puis quand on peut comprendre cela, dit mon Dieu, quelle grâce que tu m'as accordée, cette grâce de pouvoir être choisi par toi afin d'être un fils de Dieu, afin d'être une fille de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'irai encore chercher dans le monde? Or, sur ce que vous ne savez pas, le monde <rire> dans lequel vous êtes, effectivement, il veut voir effectivement des hommes et des femmes comme vous pour l'aider à sortir effectivement aussi de l'esclavage dans lequel il se trouve. Et vous, vous, voulez vous identifier à celui qui aspire vers vous. La Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Tu vas te vendre à celui qui a besoin que toi, tu puisses l'acheter. Est-ce que vous, vous comprenez ce que c'est pour quelle raison Parce que tu possèdes ce qui est nécessaire. C'est la vérité. Oui, bien sûr, vous possédez ce qui est. Et pourquoi Je vais terminer probablement par la balle Mais regardez très bien. Qu'est-ce que les saintes Écritures nous ont fait savoir Tout à chacun de nous, parce qu'on peut se poser la question. Mais qu'est-ce que c'est Mais en fait, nous avons lu dans les saintes Écritures. Nous n'avons pas lu aujourd'hui, mais nous l'avons lu. Vous le connaissez même par cœur. Romain, au chapitre, n'oubliez jamais les écritures. Il dit, nous savons, parce que là, a la connaissance bien, nous savons que toute chose concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Déjà, quand tu arrives au stade où tu peux dire et croire que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et que toi, tu fasses partie de ceux qui aiment Dieu, c'est déjà une victoire. Parce que, mon frère et ma sœur, à ce moment-là, il n'y aura pas de plainte. Il n'y aura pas de murmure. Oui. Parce que aussi longtemps que tu sais que je m'accroche à Dieu. Oui. Le Seigneur ne nous a jamais dit, nous l'avons entendu aussi ici, qu'il nous aura jamais des situations difficiles. Non, il a clairement dit, vous aurez des tribulations. Je peux vous montrer encore plus de choses encore dans les Saintes Écritures que quand vous allez l'entendre, effectivement, votre cœur va être secoué, dit, mais ce n'est pas possible. Oui, monsieur, c'est possible. Le Seigneur l'a dit. Mais, non seulement il a dit cela que vous aurez des tribulations, c'est important que vous, vous écoutiez. Mais il a aussi ajouté, en disant, mais ne craignez point, car je vaincu. Quand les tribulations, donc les difficultés, les épreuves viennent vers nous, ça semble peut-être durer peut-être des années, des années, mais nous devons toujours dire, c'est pour mon bien que tu le fais. Même quand tu pleures, même quand ça te fait mal, effectivement, tu passes par des moments difficiles et, et tu as dans ton corps, ici si les os qui ne sont pas tellement très bien, quand tu bouges un peu, tu le te dis, Seigneur c'est toujours pour mon bien, on va te prendre pour un fou. Et quand tu aimes Dieu, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, vous comprendrez maintenant qu'est-ce qu'il nous dit quand vous lisez le verset suivant, effectivement, qui nous montre en réalité que tout ce qu'il a connu d'avance, pas au moment où tu rentres dans une église, non, monsieur. Si tu rentres dans un lieu où on prie vraiment Dieu, c'est parce que Dieu t'avait connu. Que sur ton cheminement, il a veillé. Le diable voulait t'emporter là-bas. Et peut-être que tu as été quelque part où les gens ont voulu t'endoctriner. Et puis en certains moments, mm, mm, mm, mm, mm, il vient toujours te tirer de là, dans des circonstances de fait pas Peut-être par, par un choc dans la famille, par ceci, cela. Il te fait sortir. Et puis il te place effectivement dans le chemin. Effectivement. Oui, monsieur. Oui, madame. Il les a aussi prédestinés à être semblables. Donc, prédestinés à être semblables. Malgré que tu boites dans, dans ta façon à toi de pouvoir marcher avec Dieu, mais Dieu t'a prédestiné à marcher droit. Dieu t'a prédestiné à avoir un cœur droit. C'est important que vous compreniez cela, mon frère Massa. Et ce matin, je crois que vous avez remarqué que le service a été un peu différent. C'était en fait un cri de réveillir. Pour toi qui es à la maison... « Oh, ne pense pas que le Seigneur est resté aussi en train de pouvoir... » Non, non, non, le Seigneur est en train de pouvoir ramener, agir effectivement, parce qu'il ne reste pas aussi inerte comme cela, en se disant, « Bon, je suis dans mon fauteuil, j'ai les cacahuètes à côté, j'ai mangé, et je suis, et puis je bois mon jus de tomate ou mon jus de patrouille, cest à mon jus de, euh, de je sais pas, le jus que vous buvez, effectivement, et, et je regarde, je suis effectivement... Oh, une telle vie, effectivement, mon frère et ma soeur, si tu continues comme ça, mais tu peux oublier l'enlèvement. Pas, vous savez, les gens quand ils vont dans les salles de cinéma, ils achètent des choses de pop-corn. Donc, un peu, tu es tu, un peu comme frère Christian chantant. Gloire à Dieu, Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia. Oh, okay. frère Christian, vraiment Dieu est là Gloire à Dieu, lui, il, il est ouin ici, nous sommes bénis, bien, bien sûr. Mais toi, tu es en train de manger des pop corn dans une salle de cinéma, en fait. Regarde les acteurs. Mais frère, il ne faut pas rester assis. Il faut rentrer dans l'action aussi. C'est important. Nous devons soupirer, frères et sœurs. Ne vous laissez pas conduire. Parce que les, les, les démons, Satan, ils cherchent à pouvoir lier les gens par les habitudes. Il va vous lier, effectivement. Bref, bon, nous revenons à cela. Alors, ah, nous comprenons qu'effectivement, que, comme il a dit dans le livre de Romains, puis plus loin, il nous dit une chose qui doit être important pour nous. En fait, que nous sachions cela, je relis encore cela dans, dans Romains au, au chapitre euh, 8. Romains 8, il, il nous dit. Ça va, Romain 8. Et je, je remercie les seigneurs parce que vous avez prié pour moi. Hein? Et nous pouvons continuer. Parce qu'il me tient. Donc, euh, donc, vous avez prié, vous avez pleuré, effectivement. J'ai été touché quand même de voir que quand même, j'ai des frères et soeurs qui m'aiment. Et vous savez, c'est une grâce quand même d'avoir. Les frères et sœurs qui, qui vous aiment et qui, qui, qui souffrent effectivement aussi, parce que Romains, au chapitre 8, il nous dit, ah, regardez bien. Ah, ah, verset 31, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Vous connaissez ces choses, non Et ceux qui Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, donc nous, hein, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu Ça, ça doit déjà régler la question pour tout un chacun. Qui accusera les élus de Dieu Parce que le diable, il fait un travail inutile. Le Seigneur a déjà démontré ce qu'il est pour nous. Ce qui veut dire que si Dieu t'a choisi, tu auras des hauts et des bas comme tout être humain sur la terre. Mais en finalité, <rire> regardez, encore une écriture. Puis je reviens ici, puis nous allons terminer, ne vous inquiétez pas. Il est dans, dans, dans un pierre, je pense. Regardez très bien pour que vous puissiez comprendre les choses de Dieu, que Dieu nous a données déjà dans les scènes écritures, afin que lorsque nous sortirons, nous puissions vraiment continuons à pouvoir les glorifier, l'adorer et, et les servir encore davantage de tout notre cœur. Regardez bien, dans le livre de Pierre, je pense que c'est cela. Un oui, pierre, oui, je pense que c'est cela. Voilà, c'est que Ah voilà, c'est 1 Pierre chapitre 5, il nous dit ici, 1 Pierre chapitre 5, il nous dit, au verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous avez entendu Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, s'il nous a en Christ, ce que nous étions en lui, vous comprenez Vous comprenez d'abord qui vous êtes, n'est-ce pas le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, donc, et puis dit après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et fera quoi Et vous rendra inébranlable. C'est pas moi. Non non non non non non non non. C'est toujours celui-là. Si Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu lui-même qui va vous perfectionner. C'est pourquoi on nous dit plus haut dans l'écriture, dans Romain, au chapitre 8, il nous dit Ah hum, hum. Et, Il dit ceci, verset 33, il dit, qui donc accusera les élus de Dieu Verset suivant, il dit, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour qui? Eh bien oui, monsieur. Eh bien oui, monsieur. L'élu de Dieu ne jouera jamais. L'élection ne peut pas échouer. En tant qu'homme, on aura des hauts et des bas, mais à l'intérieur, frères et sœurs, il n'y a aucun démon qui peut toucher. Parce que là, ce sont des mille votes. Donc le trône du jugement est descendu en toi. C'est pourquoi tu ne peux plus être jugé, puisque Christ a été déjà jugé, monsieur. Quand nous comprenons effectivement le privilège et la grâce que Dieu nous a accordé. Je lis cela, puis nous terminons. Et puis il dit verset verset, verset 35, il dit, Qui nous séparera de l'amour de Christ, cest ce les tribulations. Ou l'angoisse, ou la perfection, ou la faim ou l'innuité, ou le péril, ou le paix, dont les épreuves viendront, monsieur. Ah bien, bien sûr. Chaque enfant véritable de Dieu, il sait où il en est. La souffrance, on l'aura. Les injures, on les aura. La haine, on l'aura. c'est sûr et certain. Ils vous railleront tous de toutes les nations à cause de mon nom. C'est écrit dans la Bible, hein. Et puis il dit, mais qui nous sépare donc Qu'est-ce qui va faire en sorte que toi et moi nous puissions abandonner ces Jésus, nous séparer, lui dire, mais j'en je, je peux plus, j'en je ai assez, parce que, quest que, les insultes que tu vas avoir, c'est parce que toi, tu as dû goûté goûter, en fait, tu as regardé, tu as compris, effectivement, que, où toi, tu étais, et où Dieu t'a placé, aujourd'hui, sur et certain. Donc, les insultes, c'est sur et certain, tu les auras. Les critiques, tu dis, donc, il faut d'ailleurs que, que tu puisses les avoir, il faut qu'on puisse vous détester, si on ne vous déteste pas, c'est que vous n'avez rien de Dieu. Personne, j'étais pris de les préserver du mal car, puisqu'ils ont reçu ta parole, le monde les a aimés. Non, le monde les a haïs. Bien sûr, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce, qu ce, qu ce qui se passe effectivement aussi avec nous. C'est pour ça que. <rire> Nous ne sommes pas de ceux qui devons attendre les félicitations. Oui, c'est toujours bon aussi, je n'ai pas dit que non, non, mais on ne peut pas toujours chercher à ce que, quand je fais, il faut que j'attende maintenant qu'on m'applaudisse. On n'a pas besoin. Bon, je parle effectivement de ma... Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est un serviteur inutile. Il ne fait que ce que son maître lui a demandé de pouvoir. Fin de Dieu, nous sommes des fils et des filles de Dieu, ce que nous cherchons. Ce n'est pas que bon, on doit fabriquer pour dire ah, ben, faut qu'on voit qu'il est spirituel. Non, frère, il faut. Spirituel, on est censé l'être. On n'a doit pas couper. Parce que moi, je, vous et moi, nous servons Dieu, Pourquoi pour être spirituel ou charnel Spirituel, non Donc quand on est spirituel, on vit donc dans l'esprit, on a grandi dans l'esprit, on comprend que qui qu doit être loué. Qui doit être loué Ce n'est pas un homme qui doit être loué. C'est les dieux qui a fait le travail dans l'homme. J'étais un chien. Maintenant, il m'a ramassé. Il peut m'habiller avec un costume. Qui doit être glorifié dans cela Moi-même Jamais. Parce que si c'était moi-même, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Ben, je sais d'où je viens, moi. Vous, ne pas vous venez des palais, vous venez des... Et des familles qui sont nobles ainsi de suite moi je suis vraiment j'étais un chien ramassé par dieu dans la rue c'est pour ça toute ma vie entière je ne pourrais que lui être reconnaissant qu'est ce que le monde peut me donner pour pouvoir me séparer de ce jésus réfléchissons les voitures ce sont des tolles un accident, c'est vraiment ma précieuse Un accident, vous voyez que c'est des plastiques et des tôles avec des caoutchoucs et des pneus. Je dois, je dois causer un problème à ma sœur, à mon frère pour une voiture. Ma sœur, mon frère, il a plus de valeur que cela parce que son père lui donne encore la possibilité d'acheter. Il peut même 3, 4, 5. C'est que des tôles, C'est que de la ferraille. C'est ça que nous, Dieu nous a inscrit, en fait, qu'on sort de ce chose-là. Le matérialisme et des ceci. Mais cela, l'orgueil ne peut jamais faire partie d'un fils de Dieu. Ah bah bref, okay. Alors quand on est spirituel c'est spirituellement qu'on juge les choses pas charnellement alors dans les spirituels on comprend qu'effectivement que sans Dieu je ne peux pas être ce que je suis ni ce que je suis censé pouvoir être et on comprend qu'effectivement que tout sur la terre n'est que vanité tous ceux qui nous ont précédés qui y a pouvoir battre la poitrine, disant que je suis plus russe que les, les, les rois de France. C'est celui lui 15, lui 14, Ils sont tous morts, ils ont pourri dans les cercueils. Les, les châteaux sont restés, on voit seulement visiter les châteaux maintenant. Là où il était, personne ne pouvait entrer. Maintenant, je peux entrer. Quoi, parce que je peux m'asseoir sur des fauteuils, parce que les fauteuils ne pouvaient même pas s'asseoir. Il fallait être noble, né des nobles, des nobles, des nobles. Et maintenant, nous qui sommes des personnes, oui, nous pouvons entrer. Ils ne sont jamais partis avec les châteaux ni avec... tout reste sur la terre. L'homme est aveugle. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre. C'est comme ça que tu vivras en paix. Pourquoi Parce que tu ne t'accroches pas aux choses de la terre. D'où viennent les combats C'est parce qu'on veut. Si nous avons le temps, nous le la prochaine page de dire. D'où vient toutes ces choses-là Eh bien, et si nous terminons d'abord ici, parce que... alors nous revenons, nous prions, nous terminons. Qui, verset 35, nous réalisons, qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la tribulation ce serait ce l'angoisse Serait -ce la persécution Serait-ce la faim Ou la d'unité, même si je suis nu, tu sais que Dieu m'a donné le vêtements. Ah ben oui, c'est vrai, frère. Vous direz, frère Léonard, mais frère, vous savez, ces hommes s'étaient mis de feuilles de filles, les filles et qui les a habillés C'est le plus grand habillé, le premier. Est-ce que vous comprenez Donc depuis lors, il nous a montré que c'est lui qui t'habille. Il dit, mais seulement même dans toute sa gloire, par rapport à l'ys, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas de quoi nous serons vêtus. N'est-ce pas vrai De quoi nous serons nous pouvons manger, les oiseaux du ciel, ne, les sèment ni les moissons. Souvenez-vous, il veille sur toi. Alors, nous continuons, il me dit, alors il dit, <coughs> ici, serait-ce l'inérité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Vous voyez ce que nous sommes c'est quand vous faites des compromis pour la parole de Dieu, vous, vous entendez très bien avec tout le monde, vous ne vous n'aurez pas de problème. Mais quand vous aimez le Seigneur et sa parole, le monde va vous détester. On va vous régler comme rien du tout, évidemment aussi, parce que bon. Mais là, on a continué. Il dit, mais quand nous, c'est pour ça qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Maintenant, le verset 37. Il dit, tout ce qui est, on peut voir péril, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ajoute, car j'ai l'assurance, pas la probabilité de peut-être, que ni la mort, ni la vie, ni l'aisance, ni la domination, ni les choses présentes, ni même les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que je passe par les vallées, par les montagnes, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Il a dit, je veille sur ma parole. C'est pour ça que, depuis ta naissance, jusqu'à ce jour, maintenant, tu peux réaliser pourquoi Dieu veillait sur toi Pourquoi il est a des effectivement, tu n'es pas passé par là, effectivement, tu es passé. Pourquoi Parce que c'était le choix des dieux. Et que quand Dieu a choisi, il a placé quelque chose, effectivement, au-dedans de toi, qui fait qu'aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, de tout mon cœur, je te remercie. Parce que j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Pourquoi Parce que tu as dit, puisque je vis, vous vivrez également aussi. Que le Seigneur vous bénisse qui vous fortifie enfin que, peu importe la situation dans laquelle vous pouvez passer. Mon frère, et ma soeur, ton ventre n'est pas plus important que ce que Dieu est en train de faire pour toi. Parce que parfois, tu n'as pas mangé comme ça pour voir, ah, pourquoi est-ce que c'est est Dieu, moi j'ai toujours servi, servi Dieu, et pourquoi j'étais le problème, pourquoi j'étais le souffrance, effectivement. Ça, c'est un insensé qui peut parler comme ça. Oui, monsieur, oui, madame, oui, frère, quand tu es un fils de Dieu, tu ne peux pas avoir de telles paroles dans ta bouche. Non, parce que tu reconnais que en tant que fils de Dieu, les épreuves peuvent venir. Ils viendront, ils viendront. Que dirait, que dirait un homme, que, que dirons-nous d'un homme comme Job Par rapport à nous, c'est un homme qui était saint. Mais Job, en une journée, tout est parti. Tous ses enfants, ses biens, sa femme, donc ses maisons. Qu'est-ce qu'on peut dire Cet homme-là qui pouvait lui maudire Dieu, il n'a jamais maudit Dieu. Il pouvait murmurer à Dieu, il n'a jamais murmuré. Mais il a seulement rendu gloire, mais Dieu a donné, il a repris que son nom soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les vos noms, nous allons prier. Notre Père Céleste et notre Dieu, tu es vraiment le Dieu de ta parole et la grâce que tu nous accordes, c'est pouvoir réellement aussi reconnaître ta voix, mon béni, mon Père oh Dieu. Nous te remercions encore en ce jour de grâce, mon béni, mon Père oh Dieu, tu nous as accordé pouvoir réellement nous retrouver encore ensemble dans ta maison à toi, pour que réellement nous puissions entendre véritablement aussi ta parole et ta voix. Ton peuple qui est en connexion aujourd'hui, mon béni, mon Père oh Dieu, là où il y a eu des incompréhensions, mon béni, mon Père oh Dieu, qui n'ont pas bien saisi les choses, que ton Esprit Saint puisse continuer à pouvoir les enseigner, mon béni, mon Père oh Dieu, afin qu'ils aient l'entendement correct et juste, mon béni, mon Père oh Dieu, tu es vraiment très important pour nous dans notre marche, mon roi, parce que sans toi, tu es le germe de vie, mon béni, Père Dieu. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire, ni même pas avancer, mon bien-aimé Père, au oh Dieu Mais Avec toi, nous ferons certainement des exploits, mon bien-aimé Père du C'est pourquoi nous vivrons, parce que toi, tu es la vie éternelle, mon bien-aimé Père Saint. Merci pour ton amour et ta bonté encore aujourd'hui, Père. Merci pour tes compassions à notre endroit. Merci pour la grâce d'être à toi et d'être conduit et éclairé aussi par ta main puissante, mon roi. Merci au oh Dieu de pouvoir conduire encore ton Père, mon bien-aimé Seigneur. Je remets ton peuple entre ta sainte, mon béni, Père. Tu connais le besoin de chacun, tu connais les désirs de chacun, tu connais les prières qui fait monter ton père, mon bénémoine Père La grâce d'être à toi, nous l'avons, mon bénémoine, Dieu. Nous te voulons encore davantage, mon bénémoine Seigneur. Secours mon frère, secours ma soeur. Entre dans sa vie, mon bénémoine, Père Entre dans sa maison, mon bénémoine, Seigneur. Ma soeur te désire, mon bénémoine, Patébissant. Mon frère te désire, mon roi. Moi, je désire aussi, bénémoine, Père Dieu. Seigneur, viens changer la vie, mon bénémoine, Père Viens nous aider encore davantage, mon roi, parce que nous voulons être comme tu l'es béni mais Père Être parfait comme tu l'as dit, bénémoine Dieu. Si tu as dit, mon bénémoine, Péissant, tu le feras, bénémoine, Père Dieu. Et de nous mon roi, nous voulons laisser tendre par toi. A toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, mon béni oh Dieu. Nous te voulons davantage, mon béni aimé Père Saint. Merci encore pour ce moment béni, oh Dieu du ciel. Merci encore pour la grâce. Merci encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Là où nous avons failli, j'implore ta grâce, mon béni, Père Dieu. Mais que ta paix, oh Dieu, ton secours et ton soutien soient accordés à ton peuple encore ce matin, mon Père Dieu, qu'il soit béni, qu'il soit aussi éclairé et soutenu encore par toi. Car nous t'avons... Priez, Père, tu me aussi implorant ta grâce au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous fortifie. C'est pour moi ça. Oh, merci beaucoup. Et je pense que je trouve quand même un endroit pour pouvoir s'y délisser. Merci. Dieu te bénisse. Considère. Sa parole, considère ses promesses, garde-les dans ta vie, tu verras ses mémeilles, considère, considère, considère sa parole, Considère, considère ses promesses, garde-les, garde-les dans ta vie, tu verras ses